Comment okay, qui Comment qui okay. Je ne suis même pas détouré correctement, c'est pas possible. Comment uh. Comment Comment Bienvenue dans ce huitième épisode. Pour les nouveaux et les nouvelles, dans cette série, je modélise en 30 minutes des objets de 3D euh, afin de créer un monde de science-fiction que je vais pouvoir utiliser dans une série à venir. D'habitude, je me lance dans des projets assez ambitieux. C'est souvent fini à la dernière minute et avec euh, plusieurs défauts. Mais aujourd'hui, on va y aller relax, je vais simplement faire une enseigne lumineuse pour le petit café du coin. Alors, j'ai commencé par dropper le magnifique logo que j'ai fait. Euh, alt G, Alt E. Et... Parfait. Donc, je vais d'abord le détourer. Alors, on va rajouter un vieux cube. Comme un key, comme un key. Ok, tamo. Ok. Oups. Alors, on va commencer.. Ah oh, ouais, oui, oui, oui attends, c'est quoi ça Donc on va faire le tour. On essaie de ne pas trop faire de la merde. Non. Allez. Comme ça. Ok. Là, on va, aller comme ça, avec les On va faire un miroir. Merveilleux. Un. Et tout tourbillon. Mmh, comment on fait Comment on pour une visage Et Voilà. voilà. Bon donc là on va faire apply non c'est pas ça que vous voulez faire si le face. on va faire dissolve faces mais rien donc on a notre bol déjà poppy poppy non on va aller faire un Et le temps passe quand même. Ok, avancer, avancer. Je pensais que ça allait être relax, mais non. Je suis sûr qu'il y a une méthode beaucoup plus ergonomique que ce que je fais. Sans doute un outil dans Blender qui permet de détourer automatiquement. Mais ne pas oublier que. Je suis un noob. je ne suis même pas détouré correctement, c'est pas possible. C'est d'ajusté un peu le truc. Bon, ça fait déjà 10 minutes, donc on va dire que c'est bon comme ça. J'ai fait ce logo en deux secondes tantôt, donc euh, je suis pas exactement pareil. Allez, hum, il a manqué un petit peu de vertice, je pense. Mais ici, c'est supposé aller où? Ah. bon, on va faire ça vite. Il y déjà la moitié du temps qui s'est écoulé. Et il faut que je garde quand même du temps pour l'intégrer dans notre ville. OK. On va en faire un dernier pour ça. OK. Pour ceux qui se demandent ce que c'est que ces signes, eh bien, je ne le sais pas. Bon, là, ça va être ultra chiant. Évidemment, je me suis compliquer la vie avec ce donc ici on fait f ici on fait f on n'a pas beaucoup de temps donc je vais mettre un boolean sur ça si on enlève normalement ça marche pas bon nice c'est parce que Ok, là ça marche. On va revenir comme ça. ça on va faire Apply. Donc ça, on n'aura plus besoin des lettres. Par contre, ici, ce que je peux faire, c'est revenir ici. 20 minutes, 20 minutes, 20 minutes. Ok, bon, à moins on a fini ça. Donc, je serai... Ça a quand même pris beaucoup plus de temps que je pensais. Ici, on va faire un Sheet Smooth. Si j'ajoute un Bevel, qu'est-ce que ça okay. Nice. C'est pas si mal, ok, donc ça c'est quand même cool, ok. On va mettre ça sur un rectangle. Donc ici, dans les matériaux, on va rajouter ici. Lui, on va mettre comme ça, on va mettre la... Comment, oh. comment, on, comment on, come on. On va faire un table. Pas le temps de faire beaucoup d'autres détails pour le moment, mais je vais essayer de l'intégrer dans le bâtiment et en rajouter après. On peut tout rallumer. Tac, tac. Et donc ça ici, on va faire une rotation sur ça. Tac. ça ces trucs là est-ce qu'il y a moyen de les replacer ben, en fait oui okay. Attends, on va faire comme ça ça ici comme ça Ok, bon nice. Ok, nice Bon, caméra, caméra, caméra. Alors on enregistre et caméra. Ok, caméra, caméra, c'est tout, on va faire peut-être une 50. Hop pas Et, et, et, et, et, et, et, et, petit débrief, donc euh, ça m'a pris plus longtemps que je pensais de euh, tracer le logo pour juste finalement l'extrude et le mettre euh, sur un petit support. Euh, comparé aux autres 30 minutes que j'ai fait, c'est sûr que celui-là a l'air moins impressionnant, mais... J'aime beaucoup le look que ça a donné à la fin. J'aime beaucoup le, la composition, euh, puis les, les placements des, des différents objets sur le café. Donc la semaine prochaine, on va compléter ce café parce qu'on va lui donner une petite terrasse avec des tables, des chaises, des petites boissons, etc. Donc en attendant, abonnez-vous et à samedi prochain